Mis la coordinatrice du réseau Twiza. Euh, je n'ai pas souvent l'habitude de faire cet exercice que de présenter le réseau en, en vrai, parce qu'on est une plateforme numérique et donc je suis très souvent derrière un ordinateur ou au téléphone avec tous nos membres et toutes les personnes qui ont des questions. Donc euh, voilà, je préférais vous prévenir que ouais, je peux bafouiller parce que je n'ai pas l'habitude de, de parler devant euh, devant du monde comme ça. Nous serons conciliants. Merci, <rire> c'est un peu pour Merci. ça que je le dis. <rire> Euh, moi j'aime bien les ateliers un peu dynamiques, donc euh, plutôt que de faire une série de questions-réponses, même si je laisserai du temps à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, pour que ce soit dynamique, réactif au fur et à mesure, euh, je trouve ça plus chouette comme ça. Donc, euh, même si des fois je vous dirai, bah ça j'en parle derrière, mais au moins euh, comme ça, dès que vous avez vos questions, vous pouvez euh, me les poser directement. Euh, bah, J'avais envie de commencer cette, euh, cette petite présentation pour vous présenter un peu plus euh, le réseau Twisa. Donc c'est quoi la mission du Réseau Twiza C'est de développer significativement la construction et la rénovation saine et écologique. Et notre ambition c'est vraiment de créer des liens entre les acteurs des territoires, donc les habitants, les professionnels, les associations comme approche, Voilà, que sur un même territoire on se connaisse et on puisse s'entraider et puis voilà, on puisse se filer des infos beaucoup plus facilement parce que tout le monde se connaît et euh, Twiza, on est en train de passer au statut de SIC, donc en ce moment, on réfléchit beaucoup aussi à notre mission plus large, et là, on se rend compte qu'au-delà de la partie écologique et habitat écologique, on a vraiment aussi euh, envie d'accompagner la transition sociétale, et euh, ça passe aussi par le social, et euh, bah, l'entraide, le participatif, le faire ensemble, et donc on a cette dynamique vraiment centrée sur l'habitation, l'écologie, mais on sent que, on est poussé par nos membres pour bah, voilà, essayer de proposer une nouvelle façon de faire société euh, plus collaborative, plus coopérative. Et donc on a vraiment ces, ces deux casquettes et ces deux grandes ambitions hein, avec le réseau. Euh, Aujourd'hui, à, à qui s'adresse euh, le réseau Twiza ben, Les premières personnes qui viennent d'un nous, ce sont des porteurs de projets d'habitat, écologiques ou pas. Nous, on est vraiment centré sur l'habitat écologique, mais on peut les accompagner enfin, avec euh, du contenu qu'on a sur notre site web. Euh, bah, des personnes qui sont déjà en chantier et qui ont envie d'organiser des chantiers participatifs, que l'on appelle organisateurs organisatrices de chantier, les participants, qui ont eux envie d'aller expérimenter, découvrir l'habitat écologique en allant sur des chantiers participatifs. Mais on est aussi, voilà, comme je vous disais, un, un réseau qui a envie de fédérer les acteurs, donc les associations, les professionnels et les centres de formation, parce qu'on rend compte qu'il manque pas mal de pros compétents dans le domaine de l'éco-construction, et, euh, et donc voilà, on a envie de les faire sortir, et puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent des pros, il y en a qui sortent de centres de formation, les connexions ne se pas tout de suite, donc on a vraiment envie de créer ces connexions assez vite pour que bah, les pros qui sortent de l'école puissent vite avoir bah, des clients. Et aussi, passer par Twitter, il y en a beaucoup qui passent en centre de formation, et ils vont faire un an de chantier participatif pour vraiment aller découvrir plein de méthodes d'éco-construction en vrai, quoi. Euh, donc, rapidement pour vous brosser le programme de la matinée, euh, je vais envie de repartir sur comprendre la pratique du chantier participatif parce que vous n'avez peut-être pas une idée claire. Nous, on en a une proposition en tout cas. Donc, je vais vous présenter ce que nous, on entend par chantier participatif sur le réseau Twisa. Euh, bah, préparer son, son chantier participatif. Donc, voilà, nous, on, on fait un entretien téléphonique avec tous nos membres organisateurs de chantier au moment où ils adhèrent, pour les accompagner. Donc là, je vais aussi vous brosser un certain nombre des conseils que je leur donne au moment de, de l'accueil téléphonique et qui sont issus des retours d'expérience. Ça fait 7 ans que le réseau existe. Et euh, voilà, on a quand même pas mal de retours d'expérience pour bien préparer son chantier. Euh, bah, des conseils à la phase de réalisation. Et euh, un petit point sur euh, équilibrer ses ressources et ses besoins. C'est voilà, quoi se positionner en tant qu'organisateur de chantier euh, voilà, Qu'est-ce que je viens chercher On, on verra là-dessus. Donc, je vais peut-être partir sur des sujets un peu bateaux au début, mais voilà, je ne sais pas d'où vous venez et quelle est la vision du chantier participatif. On n'a pas trop le temps de faire un tour de table, donc je vais quand même partir d'une vision assez large. Euh, donc sur un chantier participatif, en gros, on a trois profils d'acteurs. L'organisateur du chantier, qui est aussi le maître d'ouvrage, que des fois on appelle l'hôte accueillant. Euh, qui doit forcément lui être toujours présent sur son chantier quand il accueille des bénévoles. Pour nous, c'est vraiment la condition sine qua non. On ne peut pas avoir un accompagnement, un accompagnement pro, et c'est le pro qui gère les bénévoles, alors que l'organisateur n'est pas sur son chantier. Pour nous, euh, voilà. on est en train de faire société, on est en train de s'entraider, donc le maître d'ouvrage, forcément, il est engagé sur son chantier. Euh, le deuxième acteur du chantier participatif, bah, ce sont les participants, donc on est aussi volontaires, bénévoles, voilà, et... Il y a parfois un accompagnement professionnel, mais ça c'est pas du tout obligatoire, il y a au moins la moitié des chantiers participatifs du réseau qui se font sans accompagnement professionnel, mais c'est aussi possible d'avoir une personne tierce qui apporte la compétence et la technique sur le chantier quand les maîtres d'ouvrage, eux, n'ont pas cette compétence il euh, y a aussi différentes typologies de chantier il y en a qui ont vraiment imaginé que le chantier participatif c'est trois semaines au mois d'août on fait un chantier paille et voilà donc nous c'est ce qu'on appelle le chantier ponctuel de type événementiel on sait on a une date de début une date de fin on sait qu'on veut 15 personnes parce qu'on a notre pro qui nous accompagne sur cette période là donc ça c'est clairement une typologie de chantier mais il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui vont prendre un an de, de pause dans leur vie professionnelle pour l'autoconstruction de leur habitat, et qui sont à plein temps sur leur chantier. Et pour nous, c'est aussi OK qu'ils puissent organiser un chantier au long cours. Donc le chantier il est ouvert toute l'année, et c'est écrit que, euh, voilà, et, bah, la personne en général, ils attendent une, deux personnes toute l'année, donc en fait, on peut les contacter à tout moment de l'année pour y participer en semaine, le week-end. Alors certains ouvrent toute l'année, mais pas le week-end, parce que voilà, c'est leur pause familiale, et ils y sont que la semaine. Mais euh, en général, ça c'est bien décrit euh, dans l'annonce du chantier participatif. Donc voilà, il y a vraiment deux typologies, et, euh, et quand on est maître d'œuvre, on peut proposer les deux. On peut être en chantier au long cours toute l'année, et avec des périodes de vacances scolaires, ou des périodes estivales où on a vraiment besoin d'un gros coup, avec beaucoup de bénévoles d'un coup, et bien là on passe à, à proposer un chantier type événementiel, plus ponctuel sur des dates, une date de début, une date de fin. Euh... Alors, il y a un gros sujet sur euh, pourquoi on se lance dans, dans le chantier participatif. Euh, cette phrase, je l'aime bien, le chantier participatif est avant tout un moyen de rendre le chemin aussi agréable que la destination. Euh, voilà, il faut vraiment, nous, on, on amène vraiment les gens à se poser la question de pourquoi ils veulent faire un chantier participatif. Donc, est-ce que c'est pour des raisons économiques, euh, voilà, pour avoir des bénévoles gratuitement sur leur chantier et donc pas payer des, bah, des professionnels est-ce que c'est pour gagner du temps Parce que voilà si on pose de, de la paille et qu'on est trois, ça va pouvoir prendre trois semaines, alors que si on est douze, voilà, ça peut prendre deux semaines ou une semaine. Il euh, y, y en a beaucoup, et nous on aime bien justement ces profils-là, qui arrivent sur le réseau pour partager un moment d'éco-construction et pour rendre cette expérience de la construction un moment de convivialité et de se rappeler. Voilà, j'ai construit ma maison et en plus j'ai tellement de souvenirs parce que je l'ai partagé avec tellement de gens. Et, euh, voilà, donc pour nous la convivialité, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de très très fort. Voilà, créer du lien localement et puis bah, se transmettre des compétences. Ça peut aussi être ça, l'intérêt de faire du chantier participatif. Donc euh, voilà, quand on commence un chantier, c'est important, important de se poser les, les questions. Euh, pourquoi je le fais et, et après, nous, on, a, on peut sentir si les personnes elles viennent juste pour avoir de la main d'œuvre gratuite. En fait, nous, c'est pas la philosophie du réseau on est vraiment un un réseau dans, sur notre première page du site, c'est le premier réseau d'entraide de, de l'écologie. On est vraiment là pour s'entraider et pas juste pour euh, avoir du travail déguisé et ce genre de choses. Euh, notre conseil, euh, et ça, je le.. Voilà, tout le monde n'a pas forcément l'idée ou le temps d'aller participer en tant que participant à un chantier participatif avant d'organiser le sien. Mais vraiment, c'est la meilleure chose à faire en vivant l'expérience du point de vue du bénévole. Quand on se place derrière en tant qu'organisateur, on sait ce qui nous a plu sur le chantier où on a été participant, comment on a été accueilli, est-ce que la personne nous a offert le repas du midi, le repas du soir, les moments de convivialité, et se dire « ah oui, moi j'aurais trop envie de reproposer ça, parce qu'en tant que participant, j'ai vraiment vécu une chouette expérience », ou au contraire, sur ce chantier-là, on a vraiment trop travaillé, de 8h à 19h, c'était trop. Moi, je sais que sur mon chantier, je veux proposer un rythme beaucoup plus calme, parce que voilà, ça ne me convenait pas sur... Donc aller vivre l'expérience du chantier participatif avant de proposer le sien, euh, pour nous c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, ben voilà, des fois la vie fait qu'on n'a pas le temps et qu'on se lance dans cette expérience d'organisateur-organisatrice sans, sans l'avoir vécu avant, mais non, si on peut c'est un, un vrai plus. Euh, donc le chantier participatif c'est encore quelque chose qui est assez flou et qui est pas non plus très très réglementé, donc nous on a essayé de se faire notre cadre à nous pour... Euh, voilà pour éviter de, bah, la requalification en travail dissimulé, euh, nous, ce que, donc on a une charte sur laquelle s'engagent les organisateurs de chantier à respecter bah, cette notion de désintéressement. Euh, voilà, pas d'échange d'argent entre des bénévoles et des organisateurs de chantier. Il peut y avoir une prestation avec un professionnel, donc là, qui est rémunéré, il n'y a aucun problème, mais dès qu'on est dans l'échange bénévole-organisateur, c'est vraiment pas d'échange d'argent. Euh, derrière, bah, voilà, la notion de non-subordination, on n'est pas en train de d'embaucher de la, de la main-d'oeuvre, donc il n'y a pas d'autorité à avoir sur le bénévole, même si alors, en général l'organisateur elle sachant, et donc il transmet sa compétence, mais euh, si le bénévole euh, bah, dit que cette tâche-là est trop lourde ou qu'il n'y arrive pas, voilà, on ne peut pas l'obliger, donc il n'y a pas d'objectif de résultat euh, ben, voilà, entre l'organisateur et le bénévole. Et euh, bien sûr, nous tous les chantiers se font dans le cadre de la vie privée, et donc aujourd'hui on n'organise pas de chantier euh, sur des lieux publics, des associations ou chez des professionnels. J'ai un, un, un professionnel qui construit des yurts il n'y a pas longtemps qui m'a dit eh ben, est-ce que je peux organiser des chantiers pour qu'il y ait des bénévoles qui m'aident à construire des yurts et après, euh, après je vais les vendre. Ben, ça c'est pas possible pour nous chez Twiza. c'est vraiment un autoconstructeur particulier qui construit sa maison et il peut avoir de l'aide, mais sinon ça serait du travail, ça serait considéré comme du travail dissimulé qu'un professionnel embauche des bénévoles pour euh, voilà et puis donc il y a une relation contractuelle quand on prend un professionnel accompagnateur sur le chantier donc il y a différents types d'accompagnateurs il peut y avoir un accompagnateur qui est vraiment bâtisseur donc vous prenez un charpentier et donc là il y a une vraie mission d'accompagnement, enfin d'engagement sur la qualité de l'ouvrage et donc c'est lui le sachant, c'est lui qu'on écoute et il va en amener sa décennale et ses compétences voilà. et il y a de plus en plus de nouveaux profils consultants euh, qui sont des, en général des anciens bah, maçons, charpentiers, euh, voilà, et, euh, et eux qui arrivent plutôt dans une prestation de, de conseil. Et là, ils n'ont pas d'engagement de résultat, donc ils sont là. En général, ils viennent en conception réfléchir avec euh, les lettres d'ouvrage. Ils viennent au début du chantier pour montrer la technique, pour faire les enduits, mais ils ne s'engagent pas sur leur décennale parce qu'ils vont être absents pendant la majorité du chantier. Ils reviennent à des, à des moments clés. des charpentiers qui viennent vraiment au début, après, à une phase clé, bah, ils reviennent. Donc ça, il faut être clair quand on prend un contrat avec un professionnel, Quel, qu avec, sur quoi on s'engage Est-ce qu'on s'engage sur sa décennale, et donc il est là tout le temps parce qu'il ben, veut s'assurer que ça se passe bien, même s'il y a des bénévoles qui viennent aider, mais il est là et supervise tout Ou est-ce qu'on prend une prestation plus légère d'accompagnement en conception à des moments clés Par contre, là, ben, c'est le, le maître d'ouvrage qui porte toute la responsabilité de, de la réalisation qu'il est en train de faire. C'est clair pour vous, pour le moment Ouais. tu préfères qu'on attende ou on peut intervenir non vas-y euh, la voilà, moi, c'est l'un des points sur lesquels je... je... c'est super important je suis peu pour ça euh, on m'a toujours dit que la décennale à l'artisan mais... bon, lorsque je fais des chantiers participatifs moi je suis dis okay. que je travaille avec le client pour euh, baisser les tarifs que la décennale ne pouvait pas fonctionner à partir du moment où lui était intervenu aussi avec moi sur le chantier oui. Et, oui. là je suis un sur les épaules de géants, on répète petmonde. Ok. Cette question. Ok. Alors que moi, ça, par rapport à ce que tu viens de dire, ça colle pas. Ça colle pas, effectivement. Nous, on, on a des professionnels qui s'engagent sur leur décennale tout en ayant euh, les, le maître d'ouvrage présent euh, sur le chantier. Parce que c'est eux les chefs d'orchestre, donc l'organisateur le, le... de chantier par maître d'ouvrage, euh, il réalise rien sans la présence euh, du professionnel. Donc, le professionnel il peut s'assurer que c'est bien fait. Ça c'est. Ouais, je pense, je pense que c'est une Ok. Bon, je suis architecte. Et euh, à partir du moment où on a des gens qui ne sont pas eux-mêmes assurés, les assureurs ne, ne suivent plus. Ils ont peut-être l'impression qu'ils sont assurés. Sauf en cas de sinistre, ils vont se rendre compte que leur assureur ne suit plus. Ne suis plus le, le professionnel quelqu'un qui tire cette personne sur le chantier parce qu'en fait il n'y a pas la maîtrise totale de la prestation c'est pas dans le contrat, j'imagine avant les assurances c'est très très compliqué de les années sur ce sujet là moi je vais pas en faire tout un à ce qu parce oui, que c'est pas sujet, non, non mais c'est bien oui. de poser la question et c'est en fait c'est ça qui crée cristallise toutes les tensions tout le temps à chaque fois qu'on mmh. est amené à parler de ça c'est les peurs liées aux assurances après, euh, voilà, nous, il euh, n'y a plus, non, plus de 2000 chantiers faits. Les assurances ne vont qu'à partir du moment où il y a d'autres euh, prestataires qui sont assurés. Dès lors qu'il n'y a qu'un seul assureur, ils barrent. En fait, ils s'amusent à se, se reculer la patate, chose, Donc, euh, ouais, ouais, ouais. ce qu'ils veulent, c'est le maximum de gens assurés pour pouvoir mutualiser euh, les risques. Okay. Donc, à partir du moment où il y a un seul, un seul prestataire qui est assuré, euh, on peut être à peu pas certain que l'assureur ne ce qui est le cas ici, l'accompagnateur qui arrive avec sa... Moi, ce que signalé. je sais, c'est qu'en tant qu'architecte, ouais. euh, je ne peux pas assurer une opération sur laquelle il euh, y a des non-professionnels qui travaillent. Okay. Ou alors, il faut que ça soit, par exemple, on fait toute la partie gros œuvre avec, entre... avec des entreprises et on laisse le, le second œuvre. Donc, on a une réception mmh. des ouvrages, mission de gros ouais. et après, toute la partie euh, montable se fait en dehors de du contrat. Oui. Beaucoup des autoconstructeurs, effectivement, ne viennent mmh. pas chercher ces décennales parce qu'ils ont fait une majorité des, des travaux et donc même s'ils sont accompagnés par un, un professionnel, euh, le reste n'est pas assuré par d'autres professionnels. Donc il a pas eu. Donc en général, c'est pas un vrai sujet pour les autoconstructeurs. Euh, c'est juste s'il y a un lot qui est fait par, euh, tout est fait par un pro et qu'il y a un lot qui est fait par euh, le, le maître d'ouvrage accompagné par... Euh, en fait, le, le principal problème, c'est que la, la loi française oblige à ce qu'un bâtiment qui date de 10 ans euh, oui, pour le soit assuré. Donc, à tout le monde, il n'y a pas d'assurance. Le vendeur devient son propre assureur. Pour l'acquéreur, c'est un risque. Bon, en général, nos, les maîtres d'ouvrage qui font de l'autre, enfin on n'est pas de généralité, mais la majorité des maîtres d'ouvrage euh, du réseau de ils ne vendent pas à leur maison en 10 ans parce qu'ils ont ça, mis 3-4 ans à la construire, non, leur cœur est. À... Ah oui, après il y a des séparations, il y a. Mais y a mais ça, ça, voilà, il y a la vie, bien sûr. Ça. Mais en général, c'est vraiment pas l'intérêt. Et donc, euh, effectivement, c'est les craintes quand on se lance en autoconstruction mais c'est des craintes qui sont assez vite dépassées et tout l'intérêt bah, des rencontres d'approche ou des portes ouvertes de tout ça, c'est d'aller rencontrer d'autres autoconstructeurs qui sont passés par là, qui ont réfléchi, qui ont posé le pour et le contre et qui se sont quand même lancés dans cette aventure parce qu'on ne peut pas s'empêcher... Enfin, c'est comme nous, l'assurance des bénévoles, on va en y venir tout à l'heure, mais quand on a été voir des assureurs pour assurer nos bénévoles sur des chantiers participatifs, il n'y a aucun assureur qui connaît le concept de chantier participatif, donc on a dû créer ça avec AXA. Euh, maintenant la maïs, parce qu'on a, ça fait 3-4 ans qu'on est assuré avec AXA et qu'on n'a pas eu un seul pépin, la bah, maïf est prête à nous suivre. Mais en fait, euh, on est des ovnis, on est en train de créer cette société nouvelle, donc on sort du cadre. Donc bah effectivement, des fois c'est voilà online. Et... et votre idée, c'est de passer de AXA vers maïf Non, bah, c'est compliqué aussi. On aimerait bien, mais pour le moment, euh, c'est toujours en discussion. Parce que c'est une histoire de où s'arrête la limite de la prestation et puis voilà il est des plus friux que, que d'autres donc aujourd'hui on est avec AXA. Euh, c'est bon pour cette partie. Je ne vais, vais pas rester trop voilà, longtemps sur le juridique parce que c'est vraiment tout le temps le point qui cristallise les tensions et je ne suis pas juriste. donc euh, voilà. Du coup est-ce que tu ouais. crois que j'ai bien fait d'intervenir ou Oui, ouais, oui moi la, la tension est passée, le nom est passé, je n'ai pas tout fait répondre, voilà. Moi je dis oui aussi. Oui. oui. <rire> Merci. Euh, donc le contexte assurantiel, donc euh, voilà, Twisa a commencé il y a 7 ans, avec 50 petits chantiers participatifs, aujourd'hui, cet été, il y en avait plus de 300, donc à un moment, on s'est dit, ok, on devient un acteur euh, français sur ce sujet, on ne peut pas laisser euh, des chantiers euh, pas vraiment sécurisés, des bénévoles pas assurés, donc on s'est vraiment, euh, on s'est plongé là-dedans, un gros travail donc, avec les assureurs. Et nous, ce qu'on recommande à toutes les personnes qui sont sur un chantier participatif, c'est d'être assurées par deux assurances différentes. La responsabilité civile, donc que ce soit le bénévole ou l'organisateur. Ça, c'est au cas où ben, on se casse un, un outil l'un à l'autre. Voilà, on fait tomber la perceuse de l'organisateur. On a une RC, notre assurance prend en charge les remboursements. Ça évite des tensions. Euh, et la deuxième, qui est plutôt pour euh, une blessure. Voilà, un bénévole se blesse sur un chantier. S'il n'est pas assuré lui-même par une assurance individuelle accident, et qu'il a un groupe problème de santé, un handicap à vie, clairement, il va venir chercher des responsabilités euh, à l'organisateur en disant ⁇ ton chantier n'était pas assez sécurisé, euh, moi je ne vais plus pouvoir marcher de toute ma vie, donc euh, voilà, je me tue. ⁇ Donc nous, on veut éviter ça, donc on propose une euh, assurance individuelle d'accident, et c'est là qu'on est en lien avec AXA, pour offrir ça à tous nos adhérents euh, donc, qui viennent sur les chantiers. Ce qui fait que euh, le bénévole doit, lui, s'assurer qu'il a bien sa responsabilité civile. On demande à l'organisateur aussi de demander au bénévole, est-ce que vous avez bien votre euh, responsabilité civile Par contre, nous, on se charge euh, d'assurer euh, bah, tous les membres du réseau qui ont payé leur adhésion euh, d'une assurance individuelle d'accident. Et c'est là où il faut bien lire les petites lignes du contrat. Notre assurance, elle ne fonctionne que sur de l'habitat individuel sur un chantier participatif de rénovation construction hein. donc, tout est bien écrit donc voilà si on est dans ce cadre du chantier qui est assuré par Twizza ça marche si c'est une association qui, qui propose un chantier participatif ça ne marche plus euh, si sur le lieu euh, il y a une, pro, une, une activité euh, professionnelle un atelier pro euh, un salon de massage je sais pas ça non plus ça n'est pas couvert donc, vraiment l'assurance de Twiza, elle fonctionne que sur l'habitat individuel euh, de particuliers. Euh, voilà, donc euh, penser à, à s'assurer soi-même. Et jusque-là, on, on avait vraiment ce discours euh, parce que l'adhésion n'était pas obligatoire à, à Twisa pour pouvoir participer au chantier. Mm -hmm. Maintenant, on l'a rendu obligatoire. Donc avant, on incitait vraiment nos organisateurs à, à pousser leurs bénévoles à soit adhérer à Twisa, soit prendre une assurance. Nous, on n'est pas des assureurs il y en a beaucoup qui nous envoient Oui, je voudrais prendre l'assurance Twisa. On pas une assurance on essaye de protéger le mieux qu'on peut nos adhérents sur le chantier, mais on n'est pas des fournisseurs d'assurance, de, on a essayé de trouver une solution avec un assureur, voilà. euh, Donc deuxième phase, euh, une fois qu'on s'est bien posé toutes ces questions et qu'on est sûr qu'on veut partir en chantier participatif, eh bien il euh, y a la partie préparation, donc euh, bah, il faut, voilà, formaliser son chantier participatif, diffuser et euh, animer, euh, donc il y a plein de façons d'animer et de faire euh, voir son chantier, il y en hein, a bah, qui créent des pages, des, des pages Facebook, il euh, y a euh, les amis, euh, enfin, il voilà, y a plein de façons d'organiser un chantier participatif et de le diffuser autour de soi, Twitter en est un. Et, euh, et là, on a fait le bilan, hein, cette, euh, enfin, ces derniers jours, j'ai envoyé un sondage et il y a une personne qui nous a dit euh, « Merci, grâce à vous, j'ai gardé tous mes amis parce que depuis deux ans, ben, je n'ai pas fait que de les solliciter pour venir sur mon chantier parce que j'ai des bénévoles de Twiza, et donc mes amis ne viennent que quand ils en ont envie et pas, je ne suis pas là tous les jours à dire « Je ne voudrais pas venir m'aider sur mon chantier. » Donc voilà, il donc y a son réseau propre, euh, le réseau local, et puis après il y a Twiza, quand on va les toucher plus loin, euh, et il y a d'autres associations, on n'est pas, pas les seuls, plus. Quand on communique sur son, sur son chantier, déjà, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on propose, donc j'y reviendrai tout, tout à l'heure sur la préparation, mais il euh, et, euh, et, et faut assez vite venir consolider l'engagement des participants, donc on est quand même une plateforme numérique, donc il y a une personne qui vous contacte par, un, euh, par messagerie en disant « oui, ben, je suis intéressé, je veux venir de telle date à telle date », nous, c'est important d'avoir le bénévole au téléphone, de sentir c'est quoi ses attentes, est-ce qu'il a bien eu l'annonce, est-ce qu'il a bien vu que c'était... voilà Parce qu'il y a dit, oui, oui, j'ai vu que vous faisiez un chantier Pierre, et ils veulent venir pour le chantier Pierre, alors qu'ils veulent venir à des dates qui ne sont pas les dates du chantier Pierre. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce temps d'appeler les bénévoles, de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur le chantier, être sûr qu'ils ont bien lu toute la... Bah, toutes les conditions d'accueil, d'hébergement, voilà, t as vu que tu serais hébergé en tente, que c'était des toilettes sèches, que ce sont des douches solaires, enfin toutes ces choses-là, il faut bien le revoir pour être sûr que l'expérience soit satisfaisante des deux côtés et qu'il n'y ait pas une déception parce que, voilà, la personne avait lu en, en travers euh, l'annonce et que finalement c'est pas ça que l'expérience cherche, quoi. Euh, Et puis avoir quelqu'un au téléphone, bah, voilà, c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus dans l'ambiance de Twiza que juste passer par une plateforme, je voudrais venir de telle date à telle date, ok, l'adresse, ok, et je t'attends c'est un peu froid et là on n'est vraiment pas sûr que le bénévole il, il, il se pointe le jour J alors que si on l'a eu au téléphone bon ben on va. et donc valider la nature de l'expérience c'est ça c'est ce que tu as bien vu que c'est ça les conditions d'écueil c'est ça le chantier à la date où tu veux venir bien sûr on est sur un chantier donc les dates ça peut bouger donc l'organisateur il doit toujours aussi dire prévenir le bénévole voilà c'est ça que tu veux faire c'est l'enduit ok tu as prévu ta date date, si jamais le chantier il décale bah je te rappelle pour te dire que en fait, ça sera peut-être décalé parce que voilà les délais tout ça sur un chantier, euh, on sait ce que c'est, c'est pas fixe. Euh, et voilà ce que je vous disais déjà tout à l'heure, mais nous on, on offre un accueil téléphonique à tous les organisateurs de chantiers participatifs. On, on a eu plus de 150 nouveaux euh, cet été, donc euh, c'était que moi qui faisais ça parce que je suis la coordinatrice, et maintenant on a un groupe de bénévoles un peu sur toute la France, une quinzaine de bénévoles qui font cet accueil téléphonique plus localement, donc ils connaissent aussi le territoire, qui peuvent s'échanger des, des bons plans, des voilà, sur des, sur des pros locaux ou ce genre de choses. Et euh, c'est redonner tous les conseils que je vais vous donner là, euh, pour bien préparer son chantier, bien écrire son annonce, être bien clair, pour bien utiliser euh, la plateforme, euh, en tout cas, de euh, ben voilà Donc après, comment, euh, comment ça se matérialise euh, Donc il y avait la page d'avant, quand on, on a un chantier quand on a un chantier sur Twiza, on a euh, voilà, sa, sa, la description de, de son chantier, les caractéristiques, donc combien de personnes on accueille, euh, les conditions d'accueil, voilà, tout est écrit. Là, on a un onglet actualité où, euh, je vais vous montrer derrière, les personnes peuvent aller publier des photos de temps en temps pour vous montrer bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les actualités du chantier. Des photos, toutes les photos qu'on met sur Twiza restent dans un album photo, donc comme ça, au quand une, pers une personne arrive sur son chantier à Cécile, mais Ils peuvent aller voir toutes les photos, tout ce qui s'est passé, ça permet de voir l'ambiance des chantiers précédents, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde, euh, voilà. Comment, à quoi ressemble le lieu, ça permet de se projeter aussi quand on n'a jamais fait de chantier participatif. Il euh, y a les témoignages des bénévoles qui sont passés avant, et si on est en lien avec un professionnel du réseau Twiza, on peut être connecté à la page pro du réseau Twiza, euh, ça, ça se voit sur l'annonce. Donc après, effectivement, sur le site, on a une page où on, re on peut repérer donc, tous les chantiers en cours et à venir du réseau. Après, il suffit de cliquer sur un des petits points pour arriver sur l'annonce. Et, euh, et ça, c'est le fameux fil d'actualité, voilà, Où, euh, bah, voilà, à, à fréquence régulière, on, on invite vraiment les organisateurs à publier des photos, à donner des nouvelles, parce qu'il y a énormément de bénévoles qui vont pas chercher des chantiers en allant sur la carte de France, mais qui vont se balader sur le fil d'actualité pour avoir être inspirés, pour voir des photos d'habitat écologique, et qui des fois se rendent compte qu'en fait, il y a un chantier à deux pas de chez eux. Donc, c'est une bonne façon de communiquer, en tout cas, sur le site de Twitter. Est-ce que sur le site, sur le, ouais, ouais. Euh, le site, euh, il y a aussi sur des. Alors je, je recherche un, un chantier particulier bien particulier, c'est un poil de poil de, de, mm -hmm. de Est-ce qu'on peut aller directement chercher Est-ce euh, ouais. euh, que c'est une caractéristique de. Oui, ouais, de... sur la page, euh, la carte des chantiers, il y a une, une recherche par mots clés par ville. Donc on peut vraiment aller chercher. Euh, il y a un poil bouilleur pas loin de Lorient dans pas longtemps. <rire> <rire> ouais. Moi aussi ça m'intéresse, c'est pour ça que je le sais. Mais, euh, euh, un poil de masse du coup je ne sais pas si c'est poil. Ils ont mis un poil bouilleur avec euh, installation et c un, euh, ils ont suivi la formation avec AESO hum. et oui, Lorient. Mais voilà. Ah, mais ce ne sera pas du coup un poil -Mass. ouais, c est, c est un de masse. Ouais donc c'est un poil de masse. On va chercher plutôt un poil de masse bouilleur. Voilà. Beaucoup de gens qui cherchent poils de masse. Poils de masse bouillon c'est très rare encore, il n'y en a pas beaucoup justement, c'est un peu hors du champ, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui bah se lancent là-dedans. Mais... Bah un, un, un as... Ah bah super. <rire> ça, ça ouais, On a vraiment des chantiers qui ont vraiment beaucoup de succès. Le, le poil de masse est beaucoup demandé, la phytoépuration est beaucoup demandée. Euh, après, voilà, des chantiers paille, il y en a, il y en a tonnes sur Twiza, donc c'est même plus trop recherché, mais il y a toujours des gens pour y aller, les enduits et terre aussi. Mais effectivement, poil de.. Le masque pour le bouilleur, c'est bien, bien recherché. Donc là, quand on organise ce genre de chantier, on est sûr d'avoir des bénévoles. Si on s'y prend suffisamment l'avance. Je ne sais pas si je vais le dire en dis maintenant. Euh, oui, on ne s'inscrit pas à Twiza trois jours avant son chantier participatif. Voilà, deux mois avant, c'est bien, le temps d'avoir eu cet échange d'accueil. Euh, après, ce n'est pas toujours facile de pouvoir se projeter, mais vaut mieux adhérer un petit peu avant. Et puis de dire, je ne sais pas si je vais l'organiser dans deux mois, mais au moins tout est fait. Et, euh, et puis on peut toujours créer son profil, mettre son annonce en disant, bah voilà le, le chantier va être à venir dans l'été, je ne sais pas encore dire quand, mais il y a déjà des gens qui ont pu le repérer en se disant, ah, ils vont faire de la phytoépuration ici, il euh, y a moyen de s'abonner à un chantier. Et comme ça, quand la personne remet une actualité, on reçoit une petite notification sur son profil. Ah, le, le gars qui fait sa phyto, il, il a avancé, il m'a donné des nouvelles. Ok, c'est quoi la nouvelle Quand est-ce que ça se passe euh, donc, voilà. euh, logistique de chantier participatif, euh, Donc oui, préparer son chantier participatif, c'est pour ça que c'est bien d'avoir vécu, ça permet de se rendre compte de toute la logistique qu'il y a, euh, quand on fait son chantier soi-même, voilà, on, on a son espace à outils, on sait retrouver ses outils, mais quand on a des bénévoles, il faut bien organiser son espace euh, bah, d'outillage pour que tout le monde aille remettre le bon outil au bon endroit le soir, sinon en trois jours, bah, on ne sait plus où sont les gants, on ne sait plus où est le marteau, le tournevis. Enfin voilà, donc c'est vraiment vraiment important de bien préparer ça. Surtout si on accueille beaucoup de bénévoles. Si on a, on est en chantier au long cours avec un ou deux bénévoles, ben voilà, le soir on met tous les outils dans un seau, on va ensemble refaire l'établi, on s'en sort bien. Et si on a 10-12 bénévoles d'un coup sur son chantier, ben voilà, si la logistique n'est pas bien prévue pour euh, pour bien expliquer aux bénévoles où est-ce que tu prends ça, où est-ce que tu remets ça, ça peut vite euh, bah, être compliqué à gérer. Et puis bah c'est aussi euh, prévoir euh, le travail de groupe, donc euh, savoir estimer combien de bénévoles j'ai besoin pour euh, telle tâche. Euh, voilà, je vais faire des enduits, ma pièce elle fait tant, enfin en général, quand on se fait accompagner par un pro, le pro il sait dire, euh, voilà, il faut 3 personnes pour préparer l'enduit et, et 4-5 pour le, la pose, voilà. Après, il faut aussi un certain nombre de sachants, plus on a de nombre de bénévoles présents, et ben, plus il faut de sachants parce qu'il y a toujours des questions euh, un peu partout. Et, et combien je mets de gravier déjà avant le mélange Et un hein, faut aussi savoir que quand on organise son chantier, des fois, bah, on ne fait pas vraiment son chantier. On est là en soutien logistique. Attends, je vais rechercher du sable. Attends, ça, je te réponds à ta question. Mais il y a vraiment des organisateurs de chantier qui nous ont dit euh, « J'ai vécu l'expérience du chantier et j'ai fait les maisons des autres pour apprendre. » Et après, les gens ont fait « ma maison. » Et moi, j'ai transmis. Mais j'ai presque pas fait ma maison parce que... C'est Oui. aussi. Oui. <rire> oui, ouais, c'est sûr. Euh, donc il faut avoir ça en tête. Sinon on fait un petit chantier avec toujours 2 trois personnes et là on est très acteur de son chantier et on n'est pas sollicité tout le temps pour euh, bah, de la logistique et des questions et voilà. Donc il y a vraiment plusieurs façons de faire. Euh, donc les appros avant, ça c'est un peu une évidence mais bon voilà c'est quand même bien de pas tous les jours devoir aller au magasin de bricolage pour aller rechercher des vis. Hein, on sait que surtout quand on a un chantier ponctuel, il faut être sûr d'avoir bien ses appros pour le début du chantier. Donc organiser les postes de travail, je le disais, savoir combien de personnes on a besoin à tel endroit. Le pire, c'est d'avoir pris 8 bénévoles et d'en avoir trois qui ne savent pas quoi faire. Ça, C'est quand même un peu embêtant pour tout le monde, parce que le bénévole il est venu pour apprendre, et s'il n'y a pas de travail pour lui, il est frustré. Euh, vous, vous êtes en train de, de, de nourrir un bénévole qui vous aide pas sur le chantier, donc c'est perdant-perdant. Donc euh, c'est important de savoir combien, vraiment, idéalement, on a besoin de bénévoles. Et puis bah, essayer de séparer euh, les espaces de vie, de travail, de stockage, même si des fois euh, voilà, on, on, on vit sur son chantier, mais c'est bien de créer des espaces différents pour se sentir, euh, voilà, le, le mobilium, c'est pas l'espace de chantier. Quoi. Le mobilium c'est l'espace de vie, même si on vit pendant deux ans dans un mobilium sur son terrain, ça c'est important. Euh, je ne sais pas quelle idée. Moi, le gars. Définir et formaliser le cadre. Euh, pourquoi formaliser Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'échange d'accueil qu'on fait avec les, avec les organisateurs, c'est de leur faire se poser des questions. Donc, pourquoi j'organise un chantier Est-ce que tu as pensé à ça Et plus le cadre est clair pour l'organisateur avant qu'il se lance dans l'expérience, plus le jour où les choses vont arriver, il aura des réponses. Parce que s'il n'a pas pensé à euh, « est-ce que les personnes peuvent dormir à la maison euh, Je ne sais pas. Enfin, » Il faut avoir pensé à comment on veut vivre son expérience pour qu'elle se passe bien. Euh, et donc, pour, quand on sait comment on veut que ça se fasse, ben on peut l'écrire dans il Y en a, ils savent, tellement, ils savent dire, euh, le début du chantier, c'est, euh, on, on vous arrive à 8h, on prend un café, 8h30 on est sur le chantier, on aura une pause dans la matinée, le repas c'est de telle heure à telle heure. Moi j'aime beaucoup les chantiers comme ça, ça me sécurise beaucoup. Je sais que l'organisateur il sait où il va, pas, euh, ça m'est arrivé d'arriver sur les chantiers et, et on ne sait pas quand ça commence et, on, et ça démarre pas, et parce que l'organisateur n'est pas prêt... Alors moi, j'aime pas ce genre d'expérience, donc je trouve que c'est plus sécurisant pour tout le monde et plus agréable quand l'organisateur, il sait où il va et il sait comment il va organiser son chantier. Et ça désamorce les quiproquos, les déceptions, euh, voilà. Est-ce qu'il faisait de retard, Pas de souci. Tu vois, il y a plusieurs. Oui, il y a une place là. <rire> et puis peut-être qu'elle reprendra pas sa place. Donc. Euh, ouais, désamorcer l'équipe enfin, voilà plus on est clair sur les attentes du bénévole et nous ce qu'on veut proposer, plus ça va matcher. Enfin, voilà, si on sait qu'on veut proposer euh, un hébergement en camping, ben on l'écrit, il euh, y en a y, des fois ils sont super gentils en disant « ah oui, j'ai pas, pas de douche ». C'est pas grave en fait, il y a plein de gens qui sont super ok d'aller sur un chantier, de dormir en camping, de se laver dans la rivière. On vient vivre une expérience différente, on vient rencontrer des gens, apprendre à éco-construire et euh, si pendant deux semaines on vit hors de notre confort, c'est OK. Il faut juste que ce soit écrit, comme ça la personne elle l'a vu, elle l'a lu, on en a parlé au téléphone, il n'y a pas de « Ah ouais, on ne mange pas de, de, de viande chez vous ». Bah non, c'était écrit que chez nous c'est végétarien et comme ça il voilà, y a moins de, de... Après ça peut arriver que humainement ça ne pas entre vous et un bénévole, euh... Avant je prenais le temps d'en parler au téléphone avec les organisateurs, maintenant je leur dis, s'il y a un problème, vous m'appelez, mais la meilleure chose à faire, c'est déjà d'en discuter avec la personne. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien pour soi sur le chantier, est-ce qu'il est qu y a un problème Et voilà, déjà on essaie de désamorcer entre l'organe et le et si jamais c'est vraiment trop compliqué, bah, vous venez vers nous. Et, euh, et puis nous c'est important aussi, parce que c'est moi qui valide tous les témoignages, parce qu'il y a de la modération sur le site, alors je vois que les super expériences, donc tout l'été je lis des témoignages géniaux, les gens ont vécu des expériences, mais en fait quand on vit une mauvaise expérience, ben, on n'en parle pas. Alors pour nous c'est super important de savoir où est-ce qu'il y a un organisateur qui exploite des bénévoles, ou qui ne leur donne pas à manger, j'ai eu ça l'année dernière, ben, il ne leur donnait pas à manger le midi, enfin pour moi c'est pas ok, donc aussi, euh, donc, oh, enfin voilà, là j'ai mis l'adresse, sur le, site du, sur le site, il y a une adresse contact aussi pour nous contacter, mais tout le monde a accès à, à, à notre adresse mail pour venir nous prévenir que son expérience de chantier participatif, c'est pas bon en fait. L'avantage, quand une personne a déjà vécu une bonne expérience de chantier, elle peut comparer, et donc ça m'arrive d'avoir des nouvelles de mises sur ce chantier, c'était vraiment très très bizarre, et après j'appelle l'organisme. Alors en fait, je suis pas du tout fait pour faire ce genre de choses. C'est ma femme qui a créé le compte, elle a trouvé ça cool, mais moi, j'aime pas, j'aime pas, je ne suis pas pédagogue, j'aime pas bosser avec des gens. Ok, ben voilà. Mais c'est grâce aussi au témoignage de, du bénévole qui m'a dit, c'était vraiment pas très agréable. J'avais vraiment l'impression d'être de, de, de, de sa manœuvre et qu'il ne m'écoutait pas, et qu'il n'y avait pas de discussion, que j'ai pu avoir l'échange avec l'organisateur et qu'il est parti de lui-même. Donc voilà, c'est important aussi de nous relever quand ça ne quand ça va pas bien. Euh, je donc, formaliser le cadre, bah voilà, euh, à minima, avec une annonce bien claire et des confirmations explicites au téléphone, euh, ça peut aller jusqu'à des règlements intérieurs, euh, des conventions où on propose aussi ça aux organisateurs, hein, quelque chose qui est affiché euh, dans l'espace bénévole, voilà, où on rappelle, c'est quoi les conditions de vivre ensemble, euh, le bénévole, il n'est pas... Il y, a des, il y a des chantiers participatifs où l'organisateur, il gère tout, il a un voisin ou un ami qui fait le repas du midi, le repas du soir, il y a plein de chantiers où euh, c'est tous ensemble, on, on, ça tourne et voilà, donc ça peut être expliqué dans le règlement intérieur du chantier, comme ça au moins c'est écrit, enfin je t'ai pas vu une seule fois à la vaisselle, on vit ensemble, est-ce que tu pourrais aller, voilà, c'est écrit dans, dans le règlement intérieur qui est sur le chantier, que certains font carrément signer à l'arrivée, comme ça, tu es sûr tu l'as lu, tu t'es engagé. Nous c'est ok de formaliser, des gens qui n'ont pas du tout une formalisme mais qui ont envie d'être très fluide et voilà, il y en a qui ont besoin de se sécuriser avec ce genre d'outils et pour nous tout est ok. Euh, avec les pros, bon, ça c'est moins le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement c'est aussi important de bien formaliser euh, la relation entre les autoconstructeurs et les professionnels, des fois c'est compliqué. C'est aussi un hein, ce sujet qu'on veut essayer d'améliorer, il y a de la défiance envers les professionnels, il y a des incompréhensions euh, voilà, sur euh, les attentes, les appros, le, le timing. Donc, euh, on essaye d'accompagner aussi les organisateurs de chantier, enfin les, les autoconstructeurs, sur bien savoir ce qu'ils peuvent attendre du professionnel en termes de devis, de factures, de, les délais. Et voilà. Mais voilà. je ne vais pas rentrer trop là-dedans, parce que ce n'est pas l'objet. Euh, donc, si on passe à la phase de bah, la réalisation du chantier, donc ça c'est un des gros points qui est important la sécurité du chantier. On y passe un bon petit moment aussi au téléphone avec les organisateurs. Euh, Prévoir bah, des EPI, demander aux bénévoles d'arriver avec leurs EPI, donc chaussures de chantier, euh, équipements de protection. Si le bénévole n'en a pas, que l'organisateur ait toujours euh, un stock de gants en plus, euh, de bouchons d'oreilles, enfin voilà. Euh, même si c'est toujours bien de demander aux bénévoles, plus nos bénévoles seront équipés mieux ce sera sur tous les chantiers. Euh, bon, adapter le chantier, sécuriser, ranger, signaler, enfin voilà. Faut que le chantier il soit pas accidentogène, euh, on a quand même des gens un artisan, il a l'habitude d'être sur un chantier, donc le chantier, il peut être un peu accidentogène, c'est pas idéal, mais il sait mieux gérer. Un bénévole, voilà, la poutre qui est pas à la bonne hauteur, voilà, un garde-corps, faire super gaffe à tout ça. Nous, on est vigilants dès qu'on a des chantiers de charpente et couverture. Voilà, c'est pas les chantiers qu'on a les plus, parce que, euh, en général, les organisateurs, ils ont un peu peur d'avoir des bénévoles sur leur toit. Et, euh, parce que niveau sécurité, il faut, faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilant. Et s'il y a présence d'un artisan, euh, qui est responsable si, si, si, si, si par exemple c'est l'échafaudage de, de l'artisan de... Je pense pas que ce soit l'artisan qui soit responsable si c'est si un bénévole tombe de, de l'échafaudage. Je pense plutôt l'organisateur, à mon avis. Ouais. Après, euh, sauf s'il y a un professionnel qui est venu monter et qui, dans sa prestation, il assure qu'il est venu poser, enfin, si c'est son job que de poser des, des échafaudages de façon sécurisée, voilà. Et, mais, euh, mais après, ça c'est des questions qu'on se pose, il n'y a jamais aucun bénévole qui est passé à travers un, un échafaudage en fait. Parce que quand on organise son chantier, on est peut-être deux fois plus vigilant que quand on va tout seul sur son chantier. Quand on sait qu'on accueille des bénévoles, nous l'assurance elle ne sert jamais, enfin, elle n'a encore jamais servi. Il euh, y a des petits bobos, il y a des coupures, il y a des voilà, mais euh, des trucs graves on n'en a jamais eu. Parce que je pense qu'on est deux fois plus vigilants en tant qu'organisateur quand on a des non sachants sur son chantier quoi et c'est aussi du rôle de, de l'organisateur de sentir si un bénévole fait n'importe quoi et de dire là pour moi là tu te mets en danger es sur mon chantier si tu respectes pas mes conditions de sécurité c'est pas ok pour moi donc soit tu changes de poste de travail j'ai vu des photos des fois elle est déjà en claquette porter des poutres ça c'est pas ok en fait donc l'organisateur normalement il doit être là à dire tu mets tes chaussures de sécurité sinon tu vas à la cuisine, tu peux aller peler les carottes, il y a du, il y a du job pour le, pour le collectif. Enfin, il y a toujours des missions à faire pour un bénévole qui n'a pas envie d'être en mode sécurité. Ou à la fin, on peut même lui dire de partir. Mais en tout cas, vous êtes les organisateurs de votre chantier. La sécurité, c'est important pour vous parce que ça risque de vous retomber dessus quand même s'il y a un gros pépin, même si on a des assurances, tout ça. Donc, euh, Et donc, de fait, les, les organisateurs, ils en ont bien conscience et il ne se passe pas de pépin parce que tout le monde est super vigilant. Euh, bon, les petites choses évidentes, avoir une trousse de premier secours sur son chantier et les consignes. Ça, c'est quelque chose que. En fait, les consignes, on peut avoir. Euh, c'est un peu répétitif si on accueille tous les jours ou toutes les semaines des, nouvelles, des, des nouveaux bénévoles. Mais euh, voilà, expliquer comment fonctionne la, la vie collective, euh, expliquer où est-ce qu'on range les outils, expliquer. Euh, tout ce qui est sécurité sur le chantier, dès qu'il y a un nouveau participant, ça doit être fait. Moi, j'ai participé à pas mal de chantiers cette année, il n'y a aucun, aucun organisateur qui pense vraiment à le faire. Pour moi, c'est vraiment important. Normalement, on prend ce temps-là avec le bénévole pour bah, lui réexpliquer dans, quelle vie, dans quel cadre de vie il va vivre. Et sur le chantier, avec bah, consignes de sécurité, il faut, faut lui réexpliquer à, à chaque fois. Euh, moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois une bétonnière, mais entre chaque fois, bah, j'oublie en fait comment. Et euh, ou l'autre jour, euh, je sais plus ce qu'elle me dit, tu as déjà utilisé euh, une scie circulaire Et moi, je dis oui, parce que j'ai déjà utilisé une scie circulaire. Bon, en fait, j'ai oublié depuis la dernière fois de mon chantier. Donc, en fait, on ne peut pas prendre pour acquis la personne qui dit, oui, oui, euh, la personne, je connais, oui, oui la tronçonneuse, j'ai déjà fait ça une fois chez mon père. Non, non. Je te donne un outil dangereux dans les mains, je te montre, je te, genre, vérifie que tu as bien tes EPI, je te montre, et après, alors effectivement, donc ça revient à organiser son chantier. Est-ce que c'est gagner du temps Pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Des fois oui, et, et donc il euh, y, y a une chose que certains font, c'est qu'ils demandent euh, que le bénévole, il vienne au moins une semaine, un engagement d'une semaine, parce qu'il y a tout ce temps où on transmet et où on, fournit, où on perd un peu de son temps pour euh, mmh. apporter de la compétence et de la connaissance euh, au bénévole, mais il nous le rend parce qu'il reste là un certain temps. Les, les organisateurs qui sont prêts à accueillir des bénévoles à la journée, moi je suis toujours ultra surprise. Ils vont perdre leur journée à... Euh, l'accueil, le repas, poser parce que le bénévole va poser plein de questions sur le chantier, donc on n'est pas ultra concentré, parce qu'il veut maximiser l'échange avec l'organisateur dans sa journée. Mais après, il y, y a des organisateurs, c'est vraiment euh, la rencontre qui, qui les importe, et c'est de vivre cette expérience de partage sur leur chantier, c'est pas que le chantier avance super vite, donc ça dépend ce qu'on vient chercher. Si on veut vraiment que son chantier avance, à mon sens, on n'accueille pas une personne pour une journée, minimum 2-3 jours les week-ends, parce que ça prend du temps ben voilà, de transmettre toutes ces bonnes consignes de bienvenue, de convivialité et de sécurité sur le chantier. Et bien voilà, convivialité, on y vient, pour nous c'est super important, on voilà, ne on vient pas chercher juste de la main d'oeuvre sur un chantier, on vient partager un moment, transmettre, euh, enfin, vraiment en général les organisateurs, ils ont vraiment vécu des belles expériences en tant que participants, et ils ont vraiment à cœur de repartager ça, euh, de partager euh, leurs nouvelles connaissances euh, en éco-construction et se dire, ah, mais voilà, moi j'ai appris chez un tel, je vais transmettre à un tel qui va construire sa maison et qui va transmettre encore à une autre personne, enfin c'est une chaîne qui est ultra vertueuse, enfin c'est très agréable de travailler dans, dans euh, le réseau Twiza parce qu'on est vraiment une communauté de, de gens qui aimons ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on voilà, on est en train de bâtir pour demain et on s'entraîne les uns les autres et on se forme les uns les autres et donc tout ça c'est dans une ambiance ben, voilà, de convivialité. Euh dans la convivialité, ben voilà, c'est savoir quelles conditions d'accueil on fournit aux personnes, est-ce qu'on peut les héberger ou pas. Donc l'été, c'est généralement très facile de faire des gros chantiers d'héberger parce qu'il y a un système voilà, camping. L'hiver, ben voilà, il y a moins de chantiers sur Twiza parce qu'il y a pas mal d'organisateurs qui n'ont pas de capacité d'hébergement. Donc ça va être les gens du coin qui viennent à la journée mais qui peuvent revenir trois jours de suite, mais qui sont des voisins. Quoi. Euh, nous, on n'a aucune obligation au niveau de fournir les repas, mais quand même... Le repas du midi pour nous ça nous semble vraiment important on a quand même quelqu'un qui va passer 6 à 8 heures sur le chantier à, à vous aider le, le nourrir le midi c'est pour moi le, le minimum euh, certains demandent une petite participation financière ils fournissent le repas à petit déj, repas du midi, le repas du soir mais ça fait quand même un gros budget parce que par exemple ils achètent tout bio et ils n'ont pas envie de ne pas acheter bio pendant qu'ils sont des bénévoles mais ils ont 15 bénévoles pendant deux mois ça fait un énorme budget donc voilà c'est 3, 3 euros par jour juste pour la partie, euh, la partie repas, ça c'est possible, on est ok avec ça. Euh, et puis bon, l'intendance c'est un rôle en soi, il euh, faut pas négliger vraiment cette partie euh, accueil, euh, repas, euh, voilà convivialité, ça va prendre du temps, donc euh, malheureusement dans les chantiers que je vois c'est encore beaucoup madame qui gère la convivialité et monsieur qui gère le chantier, mais c'est en train de bouger quand même un petit peu. Voilà. <rire> C'est pas, enfin, pas partout comme ça quand même. Euh, L'intérêt des journées type, moi ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'aime bien l'organisateur qui a une, globalement une idée de comment va se passer la journée. Voilà, À quelle heure on doit être là, là le matin. Euh, Est-ce que la pause du midi elle va durer deux heures bah, Si elle pose, elle va durer, tu sais qu'elle dure deux heures et que as envie de faire une sieste, bah, es à l'aise, tu sais que tu peux aller te mettre dans ta tente, faire ta petite sieste parce que tu sais que le chantier il est à 14h. Si es à table, que tu as envie de te faire une cesse, tu sais pas, parce que tu sais pas quand est-ce que ça va repartir, et t'es là, et en fait, toi, ou as envie d'aller passer un coup de fil, ou... et ben voilà, tu es un peu gêné en tant que bénévole, alors que si l'organisateur il a donné un peu des choses claires, bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre, selon la météo, selon X raison la livraison du jour, le planning, il peut changer, mais je trouve que ça a de la charge mentale de tout le monde, que d'avoir les idées un peu claires sur comment va se dérouler la journée. Et puis, ben voilà, organiser des moments... Euh... Des moments euh, qui sont un peu différents. Là, ils font euh, le yoga, un hein, yoga ou un étirement le matin ou le soir. Euh, un tour de parole le matin sur euh, comment tu as dormi, euh, voilà, comment tu es aujourd'hui. C'est intéressant de savoir si quelqu'un va, va mal un matin. et ben, De ne pas moments, peut -être, être moins exigeant avec cette personne-là. Juste parce qu'il a pu, il a eu son moment de partage et son moment de parole le matin ou le soir. Euh, pareil, euh, dans des ateliers qu'on fait, c'est pépite pépites de cailloux. C'est quoi la meilleure chose qu que de ma journée et c'est quoi avec le petit caillou de ma journée voilà, tu sais que ce bénévole, il a passé trop de temps derrière la bétonnière et qu'il en a plein à la tête. Bon, bah demain, tu ne le remets pas à côté de la bétonnière, quoi. Enfin, voilà, ces petits moments-là, c'est... Après, on pas... n'a pas tous l'habitude de vivre en collectif, mais c'est important de, de se doter de ce petit moment, ces petits moments. Et quand on participe à un chantier, bah, on en vit plusieurs des moments comme ça, où on voit que l'organisateur, il est attentif à nous, et donc on se fait le refaire quand nous, on, on passe du côté de l'organisateur. Euh, ouais, je suis bientôt à la fin, nos conseils, c'est des choses que j'ai euh, en vrac, euh, s'octroyer des temps de pause sans donc, ça c'est surtout pour les gens qui sont en chantier euh, toute l'année au long cours, pour euh, sa vie de couple, sa vie de famille, euh, c'est important de ne pas toujours être là en mode animateur de colo, parce que c'est un peu ça aussi des fois, euh, d'organiser un chantier participatif, avoir le sourire, être en forme, euh, voilà. moi j'ai été sur des chantiers, euh, ils ont accueilli, je sais pas, plus de 250 euh, bénévoles, des fois je les ai vus de couple, craquer et partir en live et là tu fais ok donc là tu es là toi tu es bénévole tu sais pas trop où te mettre voilà il faut qu'il puisse avoir ces moments là parce que c'est ok que donc à un moment on soit pas d'accord on soit fatigué c'est mieux s'il n'y a pas des bénévoles à ce moment là rien pour les <rire> donc se prendre des moments sans bénévoles soit pour se retrouver soit pour s'engueuler mais voilà euh, ne pas hésiter à se faire aider par les proches hein, pour les repas par exemple mais voilà pour n'importe où enfin pour n'importe quoi sur le chantier euh, si on a un... Un réseau, on en parlera tout à l'heure, mais du relationnel, si on a un réseau proche, c'est vraiment une vraie aide et il ne faut pas hésiter à leur demander des coups de main, même si on a des bénévoles. Euh, et puis, euh, la gestion des tâches collectivement, bien sûr, c'est pas voilà, vous n'êtes pas là à offrir JT couvert. et donc euh, les bénévoles, ils participent au repas, même s'ils ne payent pas la bouffe, mais ils participent à la création de repas. Ils, ils font la vaisselle, alors on vit ensemble, donc c'est n'est pas... Moi ça m'est arrivé d'aller sur des chantiers où euh, j'ai pas fait ma vaisselle et j'ai pas, pas cuisiné, c'est sûr, c'est le luxe, c'est trop bien, on a baissé 8 heures, euh, on a fini le chantier, on va se laver, et on va discuter avec les autres participants, et c'est trop cool, il y a des gens qui ont les capacités parce que qu'ils ont un voisin qui les a aidés à faire le repas, ou que sais-je, mais on n'est pas du tout, et j'ai passé plein de chantiers, où voilà, j'ai passé aussi de très bons moments à préparer le repas avec d'autres bénévoles, et c'était aussi très convivial, et donc, voilà, c'est pas... C'est OK de demander aux bénévoles de participer à la vie collective, l'idée des toilettes sèches, ce genre de choses, c'est pas très agréable, mais quand on a tous aux toilettes sèches, c'est pas que le maître d'ouvrage qui doit vider les toilettes sèches. Quoi. Ouais, c'est cool parce que j'ai en fait j'ai bientôt fini. Euh, alors. Évaluer et équilibrer ses ressources et ses besoins. On a un peu réfléchi, il y a un petit moment, c'était pas moi, mais c'est mes collègues qui ont un peu essayé de réfléchir. C'est quoi nos capitaux quand on se lance dans un chantier participatif Qu'est-ce qu'il faut avoir Il faut avoir un capital, dans un chantier de maison plutôt, pas chantier participatif, un capital financier pour, voilà, pour lancer la construction. On a un capital temps qui est plus ou moins élevé. Combien de temps j'ai à consacrer à mon chantier Donc ça, il faut savoir aussi l'estimer son capital technique. Est-ce que j'ai des compétences Oui, je suis charpentier, donc déjà je sais que là-dessus, euh, voilà. Ou euh, mon père est maçon et mon beau-frère est électricien. Bon, ben voilà, autour de moi, je suis sécurisé, j'ai de la compétence, euh, c'est clairement un, un atout. Et est-ce que j'ai un capital relationnel, donc est-ce que euh, ben, je suis dans un… Je, si je viens d'arriver sur un territoire et que j'ai pas d'amis, ben voilà, je, forcément tout va être euh, à gérer par moi alors que aussi euh, je sais pas j'ai mes parents à côté ou mes amis à côté bah voilà ils peuvent filer un coup de main pour euh, les repas euh, tout ça et donc quand on lance son chantier et eh bien c'est toute une histoire de dosage il y en a qu'on a un petit capital financier mais ils ont un gros capital temps donc bah voilà ils savent que euh, ça va prendre beaucoup de temps mais ils vont pas mettre beaucoup d'argent dans, dans leur habitation euh, faut aussi savoir que c'est important d'avoir du capital technique parce que si on ne l'a pas bah va falloir le payer c'est un pro qui va devoir venir. Le bénévole, je l'ai pas dit, le bénévole n'est jamais une ressource professionnelle compétente. On ne peut pas attendre que le, prof, que le bénévole qui vient soit charpentier ou électricien. Ou ça arrive. Il y a des gens qui arrivent sur les chantiers avec des compétences. Mais le bénévole est un non-sachant à qui, en tant qu'organisateur de chantier, je viens transmettre de la, de la compétence. Donc si on se lance dans un chantier participatif parce qu'on a beaucoup de temps mais pas de compétences, on va aussi passer beaucoup de temps, soit à aller sur des chantiers des autres pour apprendre, soit sur Internet, parce qu'il y en a qui, voilà, en lisant, en lisant des bouquins, ou en des, dans des lieux comme ça, pour, pour développer de la compétence. Euh, voilà, donc, il faut réussir à estimer, on, enfin, nous, on trouve que c'est bien de se poser, en tout cas, ces questions-là, euh, combien de temps j'ai pour mon chantier. Si je veux absolument que dans euh, 10 mois, non, bon, allez, dans huit mois, je sois dans ma maison parce que le bébé est né, Année, et ben euh, voilà et donc j'ai un capital temps qui est très très faible donc il va falloir que mette plus de capital financier ou euh, beaucoup enfin voilà et, de, et, et que j'ai pas de capital technique donc voilà enfin faut je sais pas si je suis très claire sur mon propos possible. ouais ok mais en tout cas se, les, se poser ces questions là euh, voilà. après euh, les heures de grandeur euh, voilà sont données pour illustrer hein, voilà. Voilà, quand on a un budget il y a plusieurs dépenses euh, vraiment dans la maison mais il y a aussi voilà, plusieurs capitaux à avoir euh, j'aurais bien euh, on dit, en fait euh, sur, sur les ressources moi il me semble que les ressources physiologiques la santé, les énergies en fait, ouais. c'est important euh, tu as, as, ah, as, as raison on l'a mis à une époque ouais, ouais, c'est difficile à évaluer et, euh, ouais, et ouais, mais cours, vrai. je trouve ça important oui, de mettre un point là dessus parce que très souvent on part avec un gros enthousiasme Neutralise toutes les, les difficultés corporelles. Hein. Bah oui, oui, non, c'est sûr que le capital santé, euh, il, est, il est vraiment sur. lui quand on se fait de l'autoconstruction, euh, ouais. euh, il est primordial. Oui. Son capital sommeil aussi. Si on peut ouais. pas dormir parce qu'on a un nouveau né ouais. et, que, et que le lendemain on est ouais. sur le chantier. Euh, Au même titre que tu as noté des pauses pour oui. ceux qui sont dans l'organisation de, de chantiers participatifs. Oui. Ouais, il, 3, il des pauses oui, il, y des, il y a des chantiers où les personnes ne prennent pas de week-end parce qu'elles peuvent avoir des bénévoles la semaine mais le week-end elles peuvent avoir leur famille c'est usé en moins de deux tu peux faire ça pendant deux trois semaines l'été mais en fait tu peux pas passer ton année à, à auto-construire ta maison à, à plein temps ouais, c'est pas possible euh, et, puis, et puis bah ça, faire ce bilan ça permet aussi des fois de se rendre compte que ça ne rentre pas le projet de nos rêves la maison de 150 mètres ben, carrés, entre le temps qu'on y a, l'argent et notre capital technique, ben, ça ne passe pas. Donc ben, on enlève une chambre, on réduit la cuisine. Mais voilà, c'est aussi un bon moment de se dire euh, entre mes besoins, enfin entre mes ressources et mes et les besoins, ça ne matche pas. Donc c'est le moment où on voilà. <rire> Euh, anticiper le cours réel. donc là j'ai pas été exhaustive là-dessus, mais c'est surtout pour dire que l'aide n'est pas gratuite, avoir des bénévoles sur son chantier, et bah, il faut le loger, le nourrir, euh, on passe beaucoup de temps à expliquer où on n'est pas en train de faire. Il y a des personnes qui ne se rendaient pas compte de ça, donc là dans les bilans que j'ai lus euh, de, de l'été, il y a des gens qui me disent « je passais plus de temps à expliquer que si j'avais fait moi-même ». Ben oui, okay, ça fait partie du chantier participatif, il faut le savoir. Donc si on n'est pas OK avec ça parce qu'on veut aller vite, et les gens ils, ils, ont, ils ont jamais mis les pieds sur un chantier et des gens ils sont ultra débourdis sur les, les moi la première fois que j'ai fait du chantier je n'avais jamais été sur un chantier je me sentais vraiment pas à l'aise et, et voilà on a ce genre de profil tout seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin oui c'est vrai oui c'est oui, ça c'est ça c'est oh. ce, ce pas un seuil critique à partir duquel ça devient justement plus quand même, quand même, le temps qu'on investit est-ce que c'est 2, c'est 4, c'est inversement, Ça va dépendre du chantier. Si tu fais un chantier paille, là tu peux avoir 12 personnes parce que la tâche, elle est assez simple en fait. c'est vraiment Et donc, tu peux vite expliquer la consigne et tout le monde acquiert la consigne très vite et là, ça dépote. Si tu fais un chantier électricité, deux personnes quoi. Parce que, parce que ça ne sert à rien d'être plus à lire le plan, à essayer de le comprendre. Voilà. Donc, sur les chantiers charpente, en général, il y a 3-4 personnes. Sur les chantiers paille, il y a 12-15 personnes. Euh, les chantiers enduits s'il y a une grosse surface à enduire, et y vraiment beaucoup de monde, donc il n'y a pas d'optimum. Euh... Bon. Après, plus tu as de bénévoles, plus il faut, entre guillemets, bah, de personnes logistiques. C'est toujours ça. Si es tout seul à gérer 12 bénévoles, c'est très compliqué, parce que tu vas toujours être, en train, on va toujours être en train de te poser des questions et tu vas exploser. Mais si euh, tu as toi, plus ton beau-frère, euh, plus ton voisin qui sont là et qui nous peuvent répondre à des questions qui sont en renfort technique et présence voilà, tu peux voir, ou un pro voilà un pro qui est présent sur le chantier euh, et voilà naturellement si la taille du groupe augmente alors la productivité individuelle diminue ça on le voit tous ah, le, bah ouais, le café qui s'éternise euh, oui, une discussion, tu es en train de péter de la terre, pour, et puis un moment t'es passionné par la discussion et puis tu t'arrêtes de péter de la terre. Voilà. Quand il y a un petit groupe, tu sais qu'il faut un peu envoyer et que voilà, l'organisateur il a vraiment besoin de toi. Quand il y a un gros groupe, des fois tu oh, bah, l'autre va faire. Donc, il y a un peu de ça quoi. Même. Euh, se faire accompagner. Pourquoi Bah, donc ça c'est plutôt se faire accompagner euh, soit par des proches, soit par des pros. Euh, les pros pour sécuriser ses, ses prévisions, parce que voilà. Euh, Enfin, voilà, c'est quand même un métier à part entière que construire une maison, parce qu'on n'a pas, on a à beaucoup de bouquins, ou aller vu beaucoup sur des chantiers. Hum, franchement, être, enfin, nous, on ne recommande pas l'autoconstruction seule, hein. on recommande vraiment l'autoconstruction idéalement avec un concepteur, donc architecte, vraiment pour bien réfléchir, bien penser, parce que c'est génial, les fois je vois des témoignages d'organisateurs qui disent « Ah, j'ai eu des architectes à passer sur mon chantier, ah bah ça... » Ça a rebougé mon chantier et des choses ont été optimisées, parce que l'architecte, il a des idées que tu n'as pas toi tout seul. Après enfin, si tu as fait une maison carrée, peut-être es que tu arrives à optimiser, mais bon se faire accompagner en conception, pour nous, c'est super important. Euh... Voilà, se faire accompagner c'est souvent gagner beaucoup de temps aussi parce que quand le professionnel il est là, bah, ça va quand même beaucoup plus vite, tu te poses beaucoup moins de questions. Moi, j'étais sur des chantiers où pendant une heure on se pose la question de comment on va s'y prendre parce qu'on sait pareil qu'il y a trois avis et voilà, s'il y a un professionnel pour trancher, voilà, le professionnel il sait. Et quand on est du temps, souvent on gagne de l'argent. <rire> euh, L'attractivité du chantier aussi, aujourd'hui, euh, bah, c'est beaucoup les profils. Il y a plusieurs types de profils de participants, mais il y a un gros panel de, de participants qui sont ceux qui veulent construire leur maison. Donc s'ils ont le choix entre deux chantiers participatifs, un où il y a un pro et un où il n'y a pas un pro, ils vont aller sur le chantier où il y a un pro. Parce qu'ils vont pouvoir poser des questions pour leur propre projet aux professionnels, parce qu'ils savent que la compétence, elle est vraiment là, parce qu'il y a un pro sur le chantier. Donc, euh, en termes d'attractivité sur le réseau Twisa, les chantiers avec des professionnels euh, ont beaucoup plus d'attractivité. Et puis voilà. hop, voilà. Donc, euh, sur le réseau Twiza, on a un réseau d'acteurs euh, professionnels qui ont adhéré à, au réseau, donc qui partagent nos valeurs. Euh, certains proposent des prestations euh, d plutôt d'accompagnement. Certains, c'est vraiment euh, des, des artisans et ils ne font pas, euh, ils font pas euh, de chantier participatif. Ouais. Ce sont des charpentiers, ils proposent ouais, une ouais. maison écologique en paille machin, mais ils ne font pas en participatif. Ce n'est pas, pas parce qu'on est sur Twitter en tant que professionnel qu'on fait du participatif. C'est juste qu'on partage des valeurs d'un habitat sain et écologique. Euh... Un peu comme approche habitat en fait. Oui, c'est ça, complètement. Sauf que voilà, le d'adhésion est et et bon. la, et la même. Enfin, l'état d'esprit d'adhésion est le même, c'est ça. Mais en proche, ça beaucoup plus en Bretagne que nous. Euh, bon. en Bretagne. Donc, bon, on a encore beaucoup de chose à faire avec les professionnels parce que c'est un public particulier qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'est pas beaucoup sur le numérique, et que voilà, a... on est en train de travailler sur cette thématique. Bah c'est la première fois que je viens, depuis 8 ans. <rire> voilà. <rire> le mercredi à 6h, non bah ouais, bah ouais. <rire> ouais, j'essaie de faire des visios et. Il y a plein de choses intéressantes qui.. Mais... Oui, oui, oui, oui, c'est cool du temps et, et de voir ce qu'on a à s'apporter mutuellement mais après si on ne rencontre pas les pros on ne peut pas vous accompagner non plus pour vous aider dans voilà nous il y a plein de jeunes pros qui cherchent à il y a plein de professionnels qui ont trop de travail et des jeunes qui n'ont pas encore de travail créer des passerelles des liens autour les territoire euh, d'autres comme moi on se fait attraper par des chantiers finalement moins intéressants que des participatifs parce qu'on partage pas fait des cohabitats euh, qui veut mais ceux qui en font parfois c'est pas forcément pour les mêmes valeurs oui c'est comme je vais manger bio, mais c'est juste pour ma gueule. Oui. Voilà. Oui, oui. Et oui. euh, d'autres comme moi, je pense, préféreraient faire beaucoup plus de participatifs, parce que c'est bien plus intéressant pour, les, pour, les, pour tout le monde. Pour les changements. Euh, complètement. Donc on parle de. C'est bah, C'est beaucoup des pros qui viennent sur Twitter. J'en ai marre de mes clients qui n'ont pas compris et qui viennent me voir et qui ne veulent pas de déco-construction. Parce que des fois, on est maçon, mais en fait, maçon-terre-plume, mais le client, il a vu que c'était un maçon. Et le, voilà, le maçon Il veut faire des maisons écologiques. Il ne veut pas faire euh, des maisons en parpaing, quoi. Et donc, ou des architectes qui disent J'en ai marre de qu'on me demande une maison avec des grandes baies au nord. Enfin, ça me parle pas. J'ai pas envie de faire ça. Donc, en étant sur euh, le réseau Trisa, bah, normalement, on va avoir des personnes qui nous trouvent et qui sont plus intéressées par ces sujets d'habitat écologique. Euh, voilà. Moi, j'ai été assez rapide finalement. 11h15, mais bien. Eh bien, c'est le moment de, des questions. Si vous en avez. Je voudrais bien vous féliciter d'abord, parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de très bien travailler. C'est très pertinent. Oui, oui, oui. <rires> ah ouais, merci. Merci beaucoup. On a un cas particulier. En fait, on est propriétaire d'un domaine, on est sous forme de SCI. Donc on se demandait si on était obligé de rentrer, parce qu'en fait, c'est. Est une ouais, j'ai arrêté de refuser les SCI parce que c'est un modèle qui est tellement en train d'exploser, euh, oui. le y a de l'habitat participatif. Ça, c'est sous un modèle. Avant on était. Bon, on ne sait pas si ça sera assuré, mais là maintenant. Alors du moment où la SCI, elle fait de l'habitat individuel. Bah, là, c'est.. C'est vraiment... <rire> de l'habitat. Bah, c'est euh... projet associatif derrière. Ouais. Ah oui. Il y, a déci, il y a un peu de tout c'est un mix oui oui bah d'abord tout en général les SCI et les écolieux habite lieu il y a plusieurs objectifs quoi il y a de l'habitation et puis il y a du culturel ou euh, de la santé ou, et euh, il y en a plein des projets sur Twitter. après bah, voilà le jour où s'il faut faire marcher l'assurance est-ce qu'elle marchera vraiment euh, notre assureur il, voilà, il est toujours je sais pas où il préfère nous dire non mais pour nous, s'il si y a de l'habitat individuel sur le projet, on est assuré pour des bénévoles qui viennent sur de l'habitat individuel. Donc normalement, ça passe. Forcément, si le bénévole il est en train de faire la salle de conférence de l'espace associatif, là on est trop borderline. Mais mm -hmm. si au moment où il intervient sur les parties maison, habitation individuelle sur un projet qui est plus vaste, ça marche. On est sur le Juste, je voulais savoir s'il y a des professionnels sur, sur votre site internet, des, des professionnels qui enfin, de peu plus locaux, sont différents corps de métier, peu, qui sont qu'on peut contacter quoi, ou pas, euh, parce que je sais que dans les réseaux comme euh, approche, hein, ils sont débordés, ouais. enfin, voilà, ils sont, euh, je me suis renseigné sur, pour mettre un, un poids de, enfin, de bouillard, mais aussi un chapeau solaire, et ben c'est, euh, c'est, c'est super bon quoi enfin, ouais, du coup, je me si vous, vous avez des, des, des, ouais, on, des on en a mais tu vois la carte à la bretagne on a un peu, quoi. on a peu on a peu parce qu'on n'arrive pas à, à vraiment mobiliser les professionnels je le, crois, dans l'idéal ce serait rester enfin, ouais, plutôt local quoi du coup ben, quoi. bien sûr Donc, du coup c'est c'est qu'il est qu l'intérêt d'avoir euh, venir voilà enfin que soit cohérence hein, dans trop. Vous ah, avez cherché quelqu'un d'Alsace en enfin... ouais, ça, ça <rire> fait un peu plus de Même pour les bénévoles, je me posais la question. Bon après c'est bien pour les échanges. Euh, est-ce que les bénévoles, ben, est-ce que ça serait peut-être bien de. Ben, si on est quasiment sûr d'avoir euh, des bénévoles plus ben, locaux, entre guillemets, euh, ben, de réduire un petit peu les, le rayon d'action. Euh, je ne sais pas, je, je me posais la question, est-ce que c'est. Parce que j'imagine que bon, moi j'ai départicipé des, parties, des chantiers partis ici, hein, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas ici à Concarneau, ben, je voyais des gens de la France qui venaient. Enfin, c'était des moments quand bien, hein. je suis super apprécié, hein. c'était super sympa. Mais euh, voilà, après c'est euh, voilà, vrai que c'était beaucoup, voilà, beaucoup de kilomètres, mais, euh, voilà. mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de chantiers euh, avec euh, plusieurs propositions de choix dans différentes euh, régions, quoi. et comme ça, que les gens euh, rester plus euh, ben, en Otamien. En fait, tout est possible. Enfin, L'organisateur, ce qu'il veut, c'est des bénévoles. Donc, euh, à un moment que le bénévole il vienne d'Alsace ou euh, de, il y a 10 minutes de chez lui, en fait, on n'a pas cette idée de réciprocité immédiate. C'est euh, A va aider B, B va aider C, C va aider D. Il y ils n'aiment pas cette notion-là. Ils veulent que A aide B et que B revienne aider A. Et que voilà, ça soit, soit très local. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là, on est vraiment « je viens filer un coup de main, un jour quelqu'un vient viendra me filer un coup de main... » Oui, oui, c'est donc... Comme le Oui, oui c'est comme... ça. le local, quoi, c'est ça. Mais euh... je ne sais pas si on aurait un intérêt à réduire le champ, Viens euh... qui veut, en fait. Le chantier, il est là, si la personne elle ouais. veut faire euh, 350 km pour venir. Moi, j'adore aller faire des chantiers très loin de chez moi parce que j'y vais en vacances. Et euh, voilà, c'est sur ma route des vacances, je fais 4 jours de chantier, après je pars en vacances. Voilà, j'aime bien ça. Donc ça dépend vraiment des profils de personnes. Ouais, après, il faut... Non, après. Ah, pas je fermé, enfin, non, non, non. <rires> non. non. Il, y a, il y en a beaucoup qui sont nomades aussi. Et euh, du coup, ça fait partie de leur oui. vie d'être sur la rue. Donc peu importe la distance euh, du projet finalement. Mmh. Et donc ouais, pour revenir sur les pros, on a vraiment un gros coup à faire, euh, quelque chose à apporter aux pros, on est, on est vraiment en train de réfléchir dessus, mais aujourd'hui.. Euh, on n'a pas beaucoup, on a fait un gros travail qui n'est pas encore en ligne, c'est d'appeler tous nos organisateurs de chantier en leur demandant si tu devais nous recommander un pro ou deux avec lesquels tu as bossé. Donc on a une liste énorme de fournisseurs de Siri, où on nous a dit le, ce gars-là, il est vraiment génial, la provenance du bois est super, les découpes sont clean. On a toutes ces informations-là, on n'a pas encore réussi à les sortir en outils, euh, en outils pour nos adhérents, mais c'est vraiment dans tuyaux et c'est pas encore accessible. Ça sera accessible à nos adhérents et j'espère l'hiver, c'est la période plus calme pour moi. Et donc j'ai plus de temps de bosser sur des projets de fonds l'été. c'est, enfin, voilà, On a accueilli 150 organisateurs cet été, c'était un peu la folie. Mais ça, ça va sortir parce que c'est génial en fait. De se bouche à, en fait, faire marcher ce bouche-à-oreille à une échelle, nous, on le diffuse, quoi. Et euh, on ne peut passer que les bons messages. Hein. Il y en a qui disent, faut surtout pas bosser avec ce pro, nous, on n'a pas, pas que ça à faire que de dire que celui-là n'est pas bon, d'après cette personne. Mais en tout cas, il euh, y a des pros qui ressortent tout le temps, ou des fournisseurs qui ressortent tout le temps sur un, une région. Bon, ben, voilà, autant que les gens du coin le savent. Pareil pour les bouquins ou les, re, ou les, re les, les ressources numériques. Enfin, des fois, quand on veut faire un projet, on ne sait pas par où commencer, on tape tiny house et puis euh, qu'est-ce que je dois lire et par où je commence. Et puis, on y en a qui une tiny house et qui dit bah, « moi j'ai vu celui-là et celui-là, euh, franchement, ils sont géniaux. » On va faire cette, euh, cette bibliothèque du bouche à oreille avec les sons conseillés par d'autres personnes. Euh. Et ça, c'est le travail que fait, euh, on a une communauté de membres actifs, donc c'est des bénévoles de qui ont vraiment envie de développer l'éco-construction sur leur territoire avec nous. Et eux, c'est eux qui font ces phonings et qui appellent les organisateurs de chantier pour collecter de l'information pour l'après la mettre à disposition des membres adhérents du réseau. Combien d'adhérents de, de, actifs dans la communauté euh, Donc des adhérents qui participent à des chantiers, on en donc a tu as, tu as parlé de des membres actifs, des membres actifs qui collectent, donc euh, aujourd'hui on en a je dirais 40 vraiment actifs. Ouais. Et j'en ai formé parce qu'on a un processus d'accueil enfin, pour rentrer dans, ma, dans cette action avec nous. Il faut connaître tout isa, faut, et je pense que j'en ai accueilli 80-100 sur les deux dernières années. Et on est toujours en cours enfin, voilà, d'accueil de, de nouveaux membres qui s'impliquent sur leur territoire parce qu'ils ont envie de faire bouger l'autoconstruction. Et ça va bah, du jeune étudiant en archi à l'architecte ou juste à un autoconstructeur qui a fait sa maison et qui a trouvé ça trop bien et qui a envie de part, continuer à partager ça. Donc on a, tous les profils. Tu as parlé de 150 chantiers euh, cet été Nouveaux oui, organisateurs cet oui, été. Nouveaux organisateurs. Tôt, ouais. Il y a combien de coordinateurs comme toi Ouais. Et on n'a pas beaucoup d'argent C'est pas, et pas et possible et... ça. Ah si. Il faudrait qu'on ait des bénévoles. Voilà. Et le siège, et de il est situé où Il est à Nantes. Mais bon, euh, là, ma collègue vient de trouver une maison à Bozek euh, Elle était à Nantes, à à Buzek, donc c'est bien, j'ai réussi à attirer <rire> Twiza <rire> dans le Finistère Ouais, mal, mais... ouais. ouais. Euh, donc, euh, au fait, le siège ne sert à rien. On n'a pas d'ouverture au public. On accueille, en fait, on fait tout par le numérique. Et, euh, bah voilà, nos membres actifs, l'idée, c'est qu'ils fassent ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Qu'ils puissent aller sur des temps de rencontre, parler de Twiza, le faire connaître. Il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas Twiza. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissiez Twiza avant de venir qui ne connaissait pas 1, 2, 3, 4, 5... Ok, 5 sur 15. Voilà, donc c'est faire des animations comme ça sur les territoires pour, pour nous faire connaître, carrément. Oui, oui, oui, je suis la seule coordinatrice, on a une comptable et on a un président d'association. Et après on a développé une nouvelle action récemment qui sont des groupements d'achat. Et donc, on a une personne qui gère cette partie qu'on fond d'achat, où on a euh, des poils de masse, pas un bouilleur, mais voilà, poils de masse, okay. euh, système électricité de pieuvre électrique, euh, des fenêtres, là c'est nouveau, on, on, les fenêtres bois à avec un professionnel euh, qui mm -hmm. accompagne euh, sur le choix, et puis voilà, on prend un cristal français, hein, un enfin, fournisseur français. Hein. Donc, mm -hmm. on a une personne qui fait ça. En plus. Et on est vraiment trop petit pour tout ce qu'on a à faire et toutes les idées qu'on a, mais bon voilà, les choses sont comme ça. Mais... Et dès qu'on augmente un peu notre adhésion, euh, eh bien, ça ne voilà, plaît pas à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, l'adhésion, voilà, c'est 36 euros pour être participant, donc pour une durée d'un an, pour pouvoir, avoir, pour pouvoir avoir les coordonnées des organisateurs, il faut payer 36 euros pour pouvoir après, ensuite aller sur leur chantier, mais en échange, on est assuré par cette assurance en de l'accident. Et pour un organisateur, c'est 80 euros pour un an, pour pouvoir publier son chantier sur les... c'est une seule source de revenus pour Est-ce que vous faites la promotion des... ce qui un peu le tête on est en lien avec l'équipe de Concarneau, mais on euh, manque de temps pour euh, faire des synergies. Clairement, on a visité le Tech Lab il n'y a pas longtemps avec l'équipe. Je trouve, je trouve ça intéressant de, de, oui. de. Je pense que ça va venir. C'est dommage qu'on qu ne propose pas plus ce genre d'initiative, de, ouais. de, de, de, de hein, du coup, parce que je trouve ça. Euh, ouais, c'est clair. Dans bah, la région, il n'y a que Concarneau, je crois. Euh, oui, Concarneau, oui. Ouais, même même sur cap il a rien du tout. Non, non. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de plus. Euh, Il enfin, pas avoir des initiatives de ce type-là. Mais... Bah, c'est pareil, eux, ils ont leurs groupes locaux et ils ont des ambassadeurs sur les territoires qui font vivre euh, bah, cette, cette thématique de, du low-tech. Et en fait, c'est des bénévoles qui organisent des événements, des rencontres, des ateliers, des formations. Et tout ça, ça passe par du citoyen engagé, ouais. en fait. Ah, c'est ça. Parce que c'est ça que ce qui manque, c'est un peu les, justement les, les choses concrètes, comme des formations, justement, qu'on a aux gens, justement, à faire des. Je chauffage sur la mer ou euh, enfin, plein de choses qu'on pourrait s'attaquer, qui, euh, mmh. hein, qui généraient en énergie et, euh, et, et réduirait vachement sa facture d'électricité, plutôt à l'heure actuelle. On a fait une douche solaire low-tech chez nous, on n'a pas pris une douche, de... une douche dans notre douche, ça n'était pas une seule. Même les jours où il faisait gris, on habitait au termes et on a toutes nos touches tout, euh, et c'est un radiateur là, qui est compris un radiateur qui est noir et qui est construit dans une boîte en, avec un plexiglas et un ballon de chaude récupéré quoi, donc c'est vrai, ça marche, mais c'est pas assez diffusé, mais et ça marche beaucoup, en fait c'est pas financé, enfin le low tech est un peu aidé par la région Bretagne, euh, voilà, donc, eux ils ont réussi à aller chercher des fonds pour, euh, pour avoir de la visibilité, ils font quand même des reportages sur Arte, donc, ça, donc ça bouge en termes de, de visibilité, voilà, donc ça va, c'est nouveau, donc ça va bientôt faire plus de bruit. Et nous, on aimerait créer des liens. Après, moi, je suis arrivée là il y a neuf mois sur le territoire, donc avec euh, le texte